Salut les amis, c'est Tourop et vous êtes sur Creative Wargame. Vidéo d'annonce aujourd'hui, je suis super, super content, je suis super, super hypé et je suis méga saucé à l'idée de vous annoncer ce que je vais vous annoncer sur cette vidéo. Avant de la commencer les amis, vous vous abonnez, là, activez la petite cloche vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez les liens dans la description. Et surtout, vous nous rejoignez sur www.creativewargame.fr. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le site. Il y a beaucoup de choses qui vont être communiquées via euh, les gens qui ont un compte, hein, puisqu'on va envoyer des mails pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer sur euh, les deux gros événements qui s'apprêtent à arriver estampillé Creative Wargame, euh, le tout premier qui va être le Creative Wargame Festival le 21, 22, 23 et 24 avril 2022. Les gars, ça va être un truc de fou. Euh, C'est un événement en streaming sur YouTube et sur Twitch qu'on vous réserve. Cet événement qui va durer 4 jours, qui commencera à 10 h le matin et finira minuit, voire peut-être plus tard. C'est un événement qui est là pour euh, consacrer euh, nos quatre années passées sur YouTube. Bah oui, parce que ça fait déjà quatre années que vous nous voyez régulièrement sur les vidéos YouTube. Euh, ça fait quatre années qu'on bah, que, qu a toute une équipe formidable qui tourne autour de la chaîne, qu'on a toute une équipe formidable de joueurs qui, qui nous aident et qui interviennent sur les rapports de bataille. Et il était temps pour nous de prendre un moment avec vous, la communauté Creative Wargame et de passer un long week-end incroyable autour de Creative Wargame. C'est le Creative Wargame Festival. Globalement, pendant quatre jours, l'idée est vraiment euh, que vous retrouviez un petit peu l'identité de Creative Wargame, tous les gens qui sont intervenus. Et euh, bah, en premier plan, ça sera moi déjà puisque je serai l'animateur de cet événement. Je reviens en métropole pour l'occasion, pour cinq jours. Je reviens vraiment pour animer euh, cette, cette grande session de streaming avec mes deux compères Wark et Frank que maintenant vous avez vu de manière plus régulière à l'écran euh, qui seront euh, chroniqueurs sur l'événement parce qu'on a plusieurs chroniqueurs pendant la durée, euh, pendant la durée vraiment de, de, de cet événement. Mais euh, on a aussi bah, des, des, euh, des intervenants extérieurs puisqu'on vous réserve bon nombre de parties. On va faire beaucoup de jeux en stream. Vous allez avoir des parties de Warhammer 40 000 en streaming. Alors je, je mets de suite le Ola, ce n'est pas le Creative Wargame Championship 3, hein. ce n'est pas un format championnat, ça va vraiment être un format émission télé pendant 4 jours, euh, ça va vraiment être un festival donc on va recevoir plein de joueurs, on va recevoir plein de monde, vous aurez des parties en streaming. Euh, de Warhammer 40 000 donc il y en aura un minima une par jour, euh, je vais jouer, on va inviter du monde, on va, on va avoir une partie pour la première fois, enfin une partie coachée entre Franck et Wark ça c'est prévu sur le planning donc pour un petit peu… Euh, vous montrer une réflexion de fond quand on regarde une partie de manière objective, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, vous aurez des parties optimisées, des parties peut-être un petit peu plus cool et vous aurez aussi de la partie coachée. Voilà, on va avoir aussi un petit peu de Age of Sigmar. On aura une partie Age of Sigmar et on aura surtout une soirée talk show, metagame Age of Sigmar avec l'équipe de France. La partie sera une partie AOS compétitive et euh, une des soirées sera réservée à euh, un méta talk show sur Age of Sigmar. On aura aussi un gros talk show autour de Warhammer 40 000. Encore une fois, metagame. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur euh, le premier trimestre, hein, janvier, février, mars et puis aussi un peu avril euh, autour de la méta Warhammer 40 000, notamment toutes les sorties. On parlera de tout ce qui est prévu et autres. Euh, on va aussi avoir pour l'occasion, on avait vraiment envie de le faire, on va vous proposer une partie du Trône de Fer en live. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas remis les pieds sur ce jeu. C'est quand même un jeu qu'on a poussé et, euh, et, et sur lequel on a fait beaucoup beaucoup de vidéos. Et euh, on a même organisé des tournois. Euh, on a réussi un petit peu à à fédérer une communauté autour du Trône de Fer. Et on avait vraiment envie pendant un événement euh, qu'est le Creative Wargame Festival de vous proposer une partie en live du Trône de Fer. Donc, il y aura aussi une partie Trône de Fer. Et ensuite, pendant tout le long du week-end, il y aura bon nombre d'animations. Euh, la première qui va être un petit peu le fil rouge pendant la totalité du week-end, ça sera euh, le défi peinture du studio Creative Charlie puisqu'il va avoir à peindre une armée pour la chaîne pendant trois jours, euh, avec euh, bah, aussi euh, des, des, des défis sur, euh, sur sa peinture. Euh, donc on va, lui, euh, on va lui proposer une armée Eldar, hein, on va profiter de la sortie de ce nouveau codex et surtout de la magnifique gamme de figurines que nous propose Games Workshop, pour mettre sous les pinceaux de Creative Charlie une armée Eldar. La thématique de cette armée sera rose, il va devoir donc peindre une armée Eldar rose, il aura 3 jours pour le faire, il le fera... Euh, en parallèle de l'événement, mais avec nous dans les studios. Donc, euh, on va avoir ce fil rouge qui va durer. On va voir comment il avance. Et euh, surtout, bah, il, va y avoir, euh, il va y avoir une matinée consacrée aussi à la peinture et au modélisme, puisqu'on aura euh, euh, la matinée Charlie et la chocolaterie, euh, qui consistera à lui mettre des défis peinture pendant euh, pendant près de deux heures, des défis peinture que vous allez choisir et que vous allez le pousser, vous allez le pousser à réaliser euh, tout un tas de choses sur les figurines. Ça va être vraiment très très cool. Tout ça. Évidemment, euh, sous la bonne humeur et sous la grosse, grosse vibe bien associée de Creative Wargame, je vous avoue que je suis très, très impatient de revenir au studio, de revenir avec toute l'équipe et de vous proposer cet événement incroyable. Creative Wargame Festival, le 21, 22, 23 et 24 avril, en live exclusivement sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Twitch. Vous aurez un paquet d'informations sur www.creativewargame.fr. Voilà pour la première annonce. La deuxième et pas des moindres, c'est l'annonce du Paris Grand Tournament, le PGT. Vous savez, tous les ans, on organise un tournoi Warhammer 40 000. On a déjà organisé d'autres tournois, mais là, régulièrement, on organise vraiment des événements autour de notre jeu préféré. Euh, Jusqu'à présent, on, avait, on était parti sur du format d'équipe. Faut être constaté qu'à ce stade et surtout sur cette saison, avec le travail que fait la fake, avec le travail que font plein d'acteurs associatifs, bah, on a de plus en plus de tournois par équipe. Et on s'était dit bah, rajouter encore un tournoi par équipe, estampiller Creative Wargame, et ACE, hein, évidemment pour les, les, tout ce qui est événementiel, on travaille avec ACE. L'association ACE, hein, qui est l'association d'Aidarian et d'un paquet d'ailleurs de, de super bénévoles que je salue. Gros coucou à tous. Euh, on s'était dit, on ne va pas aller euh, proposer encore un tournoi par équipe, comme il y en a toute l'année avec les différentes ligues, avec euh, des tournois comme la Med Cup, avec ce genre de choses. Donc, on a décidé de vous proposer en exclusivité le premier Grand Tournament parisien, le PGT, le Paris Grand Tournament, qui va être un tournoi solo de deux jours pour déterminer qui sera le meilleur joueur de France. Alors attention, parce que ce tournoi est évidemment ouvert à tout le monde, donc aux étrangers. On n'est pas à l'abri de voir peut-être des Anglais, euh, des Allemands, des Polonais ou même des Américains se pointer sur une compétition, puisque ça va se vouloir être une compétition de haut niveau. Attention, les places sont limitées. On n'est pas encore euh, établi de savoir si on va être sur 128, 134 ou 140 places. Vraiment, euh, on est, on est, le, le, le dossier est à l'étude pour savoir qu'est-ce qui nous est possible de faire en termes de décor, en termes de tapis de jeu, etc. La place, on l'aura puisque le tournoi aura lieu euh, au, au gymnase dans lequel nous avons déjà organisé beaucoup de choses, hein. l'adresse euh, sera disponible très prochainement. Euh, mais surtout, je vous donne les dates parce que ça, c'est le plus important puisque le Paris Grand Tournament a le premier grand tournoi parisien euh, solo aura lieu le 9 et 10 juillet à Evry-Courcouron. Les amis, c'est une grosse date, ça va être gros événement, euh, sans doute un des, un des seuls de l'année sur ce format-là, euh, c'est-à-dire du format solo ultra compétitif qui va nous permettre un petit peu de mettre à l'épreuve les, les, bah, les meilleurs joueurs français et de, de les faire s'affronter hors un petit peu du spectre d'équipe dans lequel vous les voyez très régulièrement. Donc voilà, il faut savoir que la billetterie ouvrira et sera disponible pendant le Creative Wargame Festival, d'accord On va déjà diffuser beaucoup d'informations sur le tournoi pour que vous ayez les dates, le contexte, le, le, le rules pack, etc. Mais pour payer votre inscription et pour être inscrit définitivement au tournoi, ça se fera pendant le streaming du Creative Wargame Festival. Et le Creative Wargame Festival à ne pas louper parce qu'il y aura d'autres annonces, d'accord D'autres très très grosses annonces qu'on va vous faire, donc voilà. J'ai fait le tour de cette vidéo d'annonce, les amis. Vous pensez à estampiller d'un gros pouce bleu si vous avez été saucé par toutes ces annonces. Je vous dis à très bientôt sur Creative War pour plus d'informations sur ce Creative War Festival qui s'annonce déjà absolument oufissime et sur le Paris Grand Tournament qui va être un énorme événement annuel pour l'année 2022. Allez, ciao les seigneurs de guerre